Humains, faut faut qu'on se mette à un mètre quand même. Ouais. Bon ben, mais mes chers amis crépiers, voilà, la vie c'est aussi ça. C'était c'était pas prévu. J'ai de la super -dic. Et ben voilà. Merci les mecs. Ça va 19h15 environ. Et je vais pas tarder à rentrer puisque je viens de faire ma petite balade journalière pour s'oxygéner. Bon il y a des gens qui font ça aussi. Alors j'ai mes papiers, mes carte d'identité. Hein. On fait ça sérieux. C'est vraiment à 3000 la maison mais ça permet de prendre l'air et puis euh, je pense que les gens commencent à être raisonnables et euh, tout le monde ne mesure pas ne mesure pas la, la chose mais bon c'est comme ça alors euh, pourquoi je fais cette petite vidéo alors elle sera sans montage euh, si je dis des bêtises je dis des bêtises je dis des gros mots je dis des gros mots et je m'en fous euh, tout ça pour dire que ce matin et puis je reçois, des, je reçois euh, des, des petits mots sympathiques un petit peu tous les jours et à mon tour euh, ben, je voudrais donner un petit peu d'enthousiasme mais l'enthousiasme ça passe aussi par euh, répondre à des interrogations et euh, il se passe pas euh, pff, deux ou trois fois euh, par semaine où je reçois un, un petit formulaire euh, qui me dit euh, euh, Patrick euh, j'aimerais euh, j'aimerais moi aussi devenir crépier ou crépierre etc. Euh, j'hésite encore ça fait un moment que je te suis euh, j'y pensais etc. Et ben, aujourd'hui je dis mais euh, qu'est-ce que tu attends pour le faire alors je, je réponds ici à un peu à tout le monde, mais à Odile, j'ai reçu de Odile, qui est en Alsace, elle va... non pas ce matin, je la suis hier, elle va se reconnaître, mais je réponds pour tout le monde, c'est, euh, n'attends pas, fais-le, on n'a qu'une vie. Moi, dans ma vie, j'ai fait tout un tas de boulot, je l'ai déjà expliqué, je peux revenir dessus, euh, je suis ce qu'on appelle un autodidacte, un peu forcé et contraint de, de faire les choses au cours de la vie, en se laissant un petit peu bercer. Mais... J'ai euh, pour autant, euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'ennuyer dans, dans un boulot, ou que les gens avec qui je travaillais me plaisaient peu, et ben je, je n'hésitais euh, jamais à changer, parce qu'on n'a qu'une vie, euh, moi c'est ma grande théorie. Alors, euh, d'autant plus que j'ai toujours été un peu comme ça, euh, mais en même temps aussi ça a été appuyé par, sur ces deux dernières années, euh, des, des choses à, euh, qui me sont arrivées à titre perso ou dans ma famille. Alors pas pour être anxiogène, hein, loin de là, mais euh, l'année dernière, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, euh, j'ai été opéré des intestins parce que j'étais vraiment border, borderline euh, avant le stade d'un cancer du côlon, donc en espérant que je ne le, le chope pas, puis on verra bien, on, on assurera, et, mais c'est la vie. Et, et depuis euh, ce début janvier, euh, j'ai maintenant, j'illustre ça parce que je vais appeler la théorie ou syndrome du 24 janvier, juste pour illustrer ce truc-là, c'est que, euh, de dire, n'attendez pas les choses, elles peuvent vous tomber sur la tronche comme ça ce 24 janvier, j'ai amené pour la deuxième fois ma maman euh, Juliette aux urgences parce que ça ne passe pas comme elle disait dans le tuyau alors pourquoi je dis cette théorie du 24 janvier c'est parce que, en fait, quel que soit votre âge, quel que soit ce que votre parcours de vie il peut vous arriver tout un tas de trucs et bien ce 24 janvier, je suis aux urgences d'un hôpital, bien sûr avec ma maman dans un box. et puis euh, je n'arrête pas de faire des allers-retours dans un couloir à alerter euh, une aide-soignante ou une infirmière je ne me rappelle plus trop qui me dit mais monsieur qu'est-ce que vous cherchez vous n'arrêtez pas, vous, vous n'arrêtez pas de, de vous balader ben, je dis c'est simple madame c'est que dans ce box là il y a ma maman et dans celui-ci il y a ma soeur le même jour aux urgences j'ai deux éléments de ma famille qui sont là ils n'ont ils ont pas provoqué l'idée d'aller aux urgences bien sûr on est bien d'accord avec ça donc pourquoi je dis ça C'est vraiment... Hein, une... euh, si on a envie de faire des choses, il faut les faire. Euh, je l'ai déjà raconté par ailleurs, mais je vais vous le redire. Moi, quand j'avais 19-20 ans, déjà très intéressé par les crêpes et les galettes, aujourd'hui, j'ai dépassé la soixantaine, euh, et euh, disais toujours dans mon ex-vie, tiens, là, une crêperie, ce serait bien, on la voit bien, et là, et là, et là, et je me suis toujours imaginé qu'à 50 ans, je revendrais une à une les crêperies que j'aurais montées. Bah, que nenni, je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait parce que, parce que certainement qu'il y avait des peurs en moi, sauf que j'avais aussi un boulot euh, très fixe, aujourd'hui je serai retraité depuis 2-3 ans euh, parce que j'étais agent SNCF, j'ai choisi de vivre ce que j'ai envie de vivre, ça c'est le plus important, d'accord, alors je réponds à Odile mais je réponds à tout le monde, c'est qu'est-ce que tu risques euh, évidemment on ne te, on te demande pas de racheter le, le, le, le, le Fouquet c'est plus de le transformer en crêperie euh, tu vas sur des investissements légers et des manières de faire surtout ce qu'il faut pas c'est se planter dès le début et ne pas se planter dès le début euh, c'est très souvent sur le côté pratico-pratique de la cuisine surtout quand on n'y connaît rien alors peu importe, je ne suis pas là pour, pour vendre, pour vendre ma, ma, ma formation de crépier. Euh, mais te dire, si tu as envie de faire quelque chose, quel que soit ton âge, n'attends ben, pas. Parce que tu ne sais pas. Demain, tu prends un autobus, infarctus, un, un boum, ben, voilà. et bien voilà. Tu n'as pas fait ce que tu avais voulu te faire. T'assurer as quoi ta retraite de demain Je ne je, je vais surtout pas discourir là-dessus. Moi, j'ai des théories. Euh, et puis euh, voilà, chacun fait sa vie. Mais... Aujourd'hui, vous ressentez bien ce, cette chose-là qui est, qui est euh, parce qu'on est, on est euh, confiné chez nous, euh, il faut qu'on, qu voilà, il faut, faut penser à demain, mais pff, avec gaieté. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, pose, euh, euh, voilà, tu poses ton cul sur une chaise et tu te dis, euh, bon, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Les enfants, parce qu'ils sont trop petits, euh, parce qu'ils n'ont pas fini leurs études, euh, parce que euh, il faut se courir ci ou ça, euh, parce que je vais attendre que, que mon vieux chien Toby soit mort avant de, de pouvoir prendre euh, la route, peu importe. Si t'as envie de devenir crépier, deviens crépier. Si t'as as envie, euh, je sais pas, d'avoir ta propre production, je ne sais pas, moi en broderie, en couture et de vendre des créations, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Voilà euh, mon truc. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les gens se baladent avec leurs petits chiens, ils sont tout heureux. Et puis, ben, moi, je vais rentrer aussi. Et puis, euh, mes chers crépiers à travers le monde, eh ben, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. À bientôt. C'était Patrick. La vie est belle, mine de rien. Allez, salut, prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt. Bon, ben, moi, je repars, hein, parce que je vous ai dit, il y a des ours polaires qui descendent de là-haut. De là je crois que j'en ai entendu un. Hein. Donc, euh, je me casse. Un soutien à toutes les crêperies, hein. Ouais, super, merci, tu es gentil. <rire> hey, non, c'est trop bien. Merci, courage, salut.